Jésus agit encore, alléluia, Jésus agit encore, Jésus agit encore, alléluia. Jésus libère encore, alléluia, Jésus libère encore. Comme le jeu de la Pentecôte, Jésus libère encore, alléluia, comme le jeu de la Pentecôte, Jésus libère encore. Jésus agit encore, Alléluia. Jésus agit encore, Alléluia. Jésus agit encore. Amen, comme le jour de la Pentecôte. Jésus agit encore. Amen, comme le jour de la Pentecôte. Jésus agit encore. Jésus pardonne encore, Alléluia. Jésus pardonne encore, Alléluia. Amen, comme le jour de Pentecôte, Jésus pardonne encore. Amen, Pentecôte, Jésus pardonne encore. Jésus guérit encore, Alléluia. Jésus guérit encore, Alléluia. Jésus guérit encore. Amen, comme le jour de la Pentecôte, Jésus guérit encore. Amen, comme au jour de la Pentecôte, Jésus guérit encore. Dieu notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier. Parce que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, tu libères encore aujourd'hui. Seigneur, tu as franchi encore aujourd'hui. Seigneur, tu sauves encore aujourd'hui. Tu es un Dieu grand, puissant. Tu es réellement lent à la colère et riche en bonté, notre Dieu. Merci pour ce privilège que nous avons de nous tenir vraiment à tes pieds, notre Dieu. Seigneur, nous savons et nous croyons que nous prions un Dieu vivant, Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Seigneur, tu as des mains pour toucher. Tu as, tu as un cœur pour aimer, notre Père. Seigneur, tu prends soin de nous comme un Père prends soin de ses enfants. Seigneur, tu permets certaines choses dans nos vies. Seigneur, c'est pour notre instruction et pour notre bien. Bon. Seigneur, voilà pourquoi nous t'aimons encore davantage. Parce qu'il n'y a rien qui puisse nous arriver sans que toi tu sois au contrôle, mon sauveur. Nous voulons apprécier chaque moment que toi tu nous accordes de pouvoir réellement être à tes pieds, notre Dieu. Enseigne-nous encore ce soir. Seigneur, éclaire-nous encore ce soir. Nous remettons ton serviteur entre tes mains. Père, utilise-le encore puissamment. Ton peuple si nombreux, Seigneur, sont devant leur écran Pour pouvoir suivre réellement la réunion, mon sauveur Seigneur, les diables s'agitent Mais nous savons que nous avons la victoire Seigneur, oui. prends le contrôle Tu as Merci. tout vaincu, Seigneur Merci. Ce jour-là, sur le bois du calvaire Tu t'es crié, tout oui. est accompli, mon sauveur Il n'y a rien que tu as laissé de côté Seigneur, notre salut a été réellement résolu, mon sauveur. La question du salut a déjà été tranchée, mon sauveur. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Bénis-nous, Seigneur, ce soir. Seigneur, tiens ton serviteur dans le cœur de ta main. Parle encore au travers de lui, Seigneur, qu'il soit fortifié, qu'il soit éclairé, qu'il soit conduit comme toi seul tu le veux, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Tu vois réellement l'empressement, l'engouement, Seigneur, la soif de ton peuple, Seigneur, de t'écouter encore ce soir. Puisses-tu vraiment être fidèle, mmh. toi qui es fidèle mon sauveur, à toi la gloire, son, la puissance à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, toi, nous t'avons prié, Père. Merci. Amen. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Yes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre... Psaume chapitre 121, mm -hmm. nous lisons la parole du Seigneur. Mm -hmm. Psaume chapitre 121, mm -hmm. nous lisons la parole de Dieu. Mm -hmm. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mm -hmm. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point.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 Tu as tout, oh oui, tu as promis, tu as promis d'être avec nous. Notre cœur, dans notre âme, de savoir que le Dieu qui est l'auteur de sa parole a fait la promesse qu'il veillerait vraiment sur sa parole il veillerait sur cette parole pour qu'il puisse réellement aussi l'accomplir. C'est pour ça que nous nous réjouissons lorsque il nous donne effectivement sa parole et qu'il nous fait aussi de promesses en rapport avec ce qu'il a eu à pouvoir aussi déclarer. Et nous avons aussi compris quelque chose qui est aussi important pour nous, c'est que lorsque c'est Dieu dit une chose, la chose doit vraiment arriver Lorsqu'il ordonne, elle doit vraiment exister. Il est l'autorité suprême, il est vraiment la, le pouvoir aussi suprême. À dehors de lui, il n'y a pas d'autre autorité que ce que lui peut donner. C'est pour ça que nous fléchissons nos genoux devant lui pour lui dire aussi merci de ce que nous avons trouvé grâce à ses yeux pour qu'il puisse continuer à pouvoir nous parler. Et c'est cela que Moïse avait dit aussi dans les scènes écritures que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes de ceux-là qui aujourd'hui encore avons plus soif, plus besoin de pouvoir entendre la voix de notre Seigneur, de nous parler effectivement dans le moment où les hommes sont vraiment aussi dans le trouble. Et consoler dans mon cœur aussi lorsque j'ai eu à pouvoir entendre ce que, il est écrit dans le psaume aussi, d'abord, il dit que je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra donc le secours. Effectivement, l'homme cherche effectivement le secours d'une manière ou d'une autre, d'un endroit vers un autre, effectivement. Mais nous avons eu aussi à pouvoir comprendre ce pourquoi nous nous accrochons à ces dieux. Il a eu à pouvoir nous dire que lui, lui, pour son peuple, il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est pour ça que nous réalisons que notre secours vient donc de l'éternel. Et là aussi, il nous dit, au verset 8 de ces psaumes, effectivement, il nous dit d'abord... Euh, verset 7, il dit, euh, je pense que c'est merveilleux, hein, il, il nous dit, je vais dire quand même le verset, le verset 2, il dit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ça, c'est vraiment une assurance, une certitude, quand on peut réaliser qu'effectivement, qu il n'a jamais manqué, effectivement, lorsque nous l'invoquons. Et il est toujours présent. Mais puis il dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » « Lorsqu'on se confie à l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu aussi », comme l'Écriture le dit, oui, si vous revenez à l'Éternel, l'Éternel reviendra aussi à vous. Amen. Et quand nous nous confions à l'Éternel, notre Dieu, alors certainement, il devient aussi notre guide. Il devient celui aussi qui nous conduit sur le chemin. C'est pourquoi que l'Écriture aussi nous fait savoir que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur eh bien, sont donc fils et filles de Dieu. Il nous garde effectivement pour pouvoir aussi nous montrer que si nous avançons dans ce sens ici, effectivement, Là l'ennemi a tendu effectivement des pièges, il faut marcher comme ceci, il faut prendre ses chemins, effectivement aussi avancer de telle sorte qu'effectivement que là vous puissiez déjouer effectivement les pièces de l'ennemi. C'est comme ça qu'il avait toujours conduit effectivement aussi son peuple. Alors il dit « Celui qui te garde ne sommeillera point, voici il ne sommeille ni ne dort, celui donc qui garde Israël. » Vous savez, nous avons des gardiens que les gens payent pour pouvoir garder leur maison et même les biens. Ce sont des hommes. Ils peuvent aussi faiblir, effectivement, aussi, et tomber aussi dans le sommeil. Et alors, même l'ennemi qui peut venir, il peut même surprendre. Mais c'est lui qui veille sur Israël et c'est lui qui ne dort, il ne sommeille ni ne dort. C'est ces dieux-là qui veille sur chacun de nous. Parfois, nous pouvons être distraits sur le chemin où nous marchons et ne même pas réaliser, effectivement, comment les choses peuvent se passer. Déjà, dans la journée, la Bible dit il ne sommeille ni ne dort. Dans la journée, il veille sur nous. Et même quand nous sommes endormis, dont notre état d'esprit, effectivement, est laissé libre, où les démons peuvent arriver à pouvoir sévir et agir comme ils le veulent, c'est comme cela, effectivement, parce que quand quelqu'un dort, c'est comme quelqu'un qui est mort. Donc, c'est simplement ton état spirituel spirituel maintenant qui fonctionne et voilà que pendant même que tu dors sans savoir comment pouvoir te combattre effectivement, le Seigneur veille sur toi et le Seigneur même dans ton sommeil garde, il dit, l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te fera point, ni la lune pendant la nuit, l'éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais ça veut dire que nous qui sommes à lui, de tout notre cœur, que nous, nous confions à lui, dont il est notre seule espérance et qu'en dehors de lui il n'y a personne d'autre, nous devons être rassurés que le Seigneur, notre Dieu, veille que ce soit que nous puissions partir ou que nous puissions revenir, Dieu est toujours celui qui garde notre départ et aussi notre arrivée. Nous devons être vraiment certains de cela parce que quand nous Partons quelque part, nous ne sommes pas sûrs si réellement nous pouvons revenir. Mais là, le Seigneur nous garantit aussi qu'il garde notre départ et notre arrivée lorsque nous remettons ces choses entre ses mains. Cela est le point que nous puissions avoir aussi la certitude et l'assurance. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Nous ne devons pas être inquiets, nous devons avoir l'assurance que nous avons toujours un secours qui est toujours présent dans le temps de la détresse. Effectivement, notre Seigneur et notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne sommeille ni ne dort, mais il est un bonheur pour nous. Et puis il nous dit que lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel, ton Dieu, ta corbeille et ta huche seront bénis. Donc nous avons réellement ces Dieu qui aiment bénir, ces Dieu qui aime protéger, ces dieux qui aussi qui pourvoient. Je crois que chacun de nous tous, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons vraiment les témoignages dans notre vie qui montrent qu'effectivement que le dieu que nous avons, c'est vraiment le dieu qui a conduit aussi Abraham. Et c'est ce dieu qui a pourvu et qui pourvoit aussi pour tous nos besoins, jusqu'aujourd'hui aussi longtemps que nous vivons que nous marchons avec lui, jamais il ne nous abandonnera. Vous savez, c'est vrai, nous réalisons que nous sommes dans le temps, comme nous l'avons eu à pouvoir le lire aussi le dimanche, je pense. Nous avons lu cela dans le livre des Thessaloniciens. C'est pour que nous puissions réaliser que le Seigneur que nous servons, il n'est pas comme les dieux de ce monde, effectivement, qui, oh, vous savez, les hommes ont des dieux. Souvenez-vous, lorsque... Élie a demandé à, à, à Kab, effectivement, de rassembler le peuple d'Israël et aussi les, les prophètes de Baal et d'Astarté effectivement, qui étaient au nombre de 800, parce qu'il y avait 400, 400, effectivement, 800, je pense. Et lui, il était le seul qui était donc le prophète de l'Éternel. Alors, il, lorsqu'il leur a demandé de pouvoir invoquer leur Dieu, parce que qu'ils servaient Baal et qu'ils avaient, effectivement, euh, si le les prêtre et les prophètes, effectivement, de Baal, les dieux qu'ils servaient, et tout le peuple s'était donc accroché à ce bal. Ils ont dit, bon, invoquez ces dieux-là, que vous servez effectivement, bal, effectivement. Eh ben, que si les dieux qui les répondent donc par le feu, alors, nous croirons en lui. Et vous avez remarqué qu'ils ont commencé à invoquer ce Dieu. Ils ont commencé à pouvoir crier, oh, bal, nous effectivement. Et puis, et lui qui dit, mais peut-être qu'il dort. Si vous criez très fort, il va se réveiller. Et puis il va vous répondre, il dit, mais criez très fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est parti en voyage, il est absent. Et que lorsque euh, il attendra vos cris, il pourra revenir, effectivement. Et comme vous l'avez remarqué dans les scènes d'Écriture, ils ont crié, ils ont, ils ont prophétisé, ils se sont lacérés. Il n'y a ni voix, ni signe d'attention, effectivement. Donc, le dieu de ces nations, effectivement, que les nations... Prie parce qu'ils continuent à pouvoir le prier jusqu'aujourd'hui. Et, et ils n'ont pas d'oreilles, en fait. Ils ne peuvent pas entendre. Ils n'ont pas des yeux parce que ils ne peuvent pas voir. C'est vrai, on les a mis des yeux parce qu'on a fait des statues, effectivement. Mais ces yeux-là qu'ils ont, c'est simplement que des yeux de statue. Vous savez, je me souviens, je sais pas où j'étais, ou dans quel pays où j'étais. Je pense, oui, c'était peut-être en Asie où j'étais, à, à, à, à Myanmar, dans le contré où, vous savez, comme ce sont des, des, des contrées bouddhistes, effectivement, ainsi de suite. Alors, et je lisais les scènes écrites parce que c'était des bouddhistes. Et pour leur montrer effectivement la différence entre euh, ces dieux. Ce Dieu nous avait conduit effectivement de pouvoir lire dans le livre des d'Esaïe. Mais c'est merveilleux de voir que dans la Bible, effectivement, le Seigneur a vraiment pourvu pour toute la parole dans toutes les circonstances. Mais je bénis Dieu parce que je réalise aussi la, là l'importance qu'avait que Paul, que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée en lui disant il dit prêche seulement la parole de Dieu, insiste en toute occasion favorable ou non favorable reprend suite. la parole de Dieu a vraiment la puissance, c'est une une richesse extraordinaire, alors je leur disais regardez comment, parce que nous savons que les hommes veulent adorer, parce que bon, ils adorent effectivement, parce qu'ils se ils disent que nous nous avons, au-dedans de nous, il y a cette soif de pouvoir adorer Dieu. Alors, je leur ai posé la question, elle leur montrant effectivement aussi les caractéristiques d'un Dieu d'une certaine manière parce que Je ne vais pas dans le détail maintenant. Mais je leur ai dit, mais écoutez, mais ce qui est extraordinaire, effectivement, dans, dans le monde, effectivement, il y a quand même un Dieu qui a parlé. Et c'est Dieu a eu à pouvoir montrer effectivement d'une manière claire et précise qu'il avait raison. Parce que tout ce qu'il a eu à pouvoir dire, démontrant effectivement l'origine de la création, sans l'ombre d'un doute, c'est vérifiable. Mais les autres, que okay, les livres que vous lisez, effectivement, les gens ont tâtonné, en fait, il n'y a, a rien de certain, c'est simplement de probabilité qu'ils ont eu. Mais le dieu des de ces livres qu'on appelle la Bible, il est vraiment le dieu véritable. Si vous voulez connaître l'origine, effectivement, des plantes, des arbres, effectivement, il vous l'a montré. Alors je dis, mais l'origine même de l'homme, effectivement, il l'a montré. Il nous a montré, effectivement, pourquoi il a créé l'homme. Alors, je lisais l'écriture, je dit mais et ça, c'est merveilleux de voir que dans les scènes Écritures là, Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image et selon notre ressemblance, effectivement. Et puis il ajoute en disant, mais, dis, mais et je disais, écoutez, dit, mais, mais qu'il, que cet homme-là domine, domine, domine sur tout. Alors, sur quoi il devait dominer, effectivement mais Il devait dominer sur toute la création. Parce que Dieu avait créé. Il devait dominer sur la création. Je, je voudrais quand même lire. Puis je reviens dans l'écriture, nous allons lire une écriture tout de suite, effectivement. Dans Genèse au chapitre 1. Euh, Hein, juste simplement pour que vous puissiez voir cela. Genèse chapitre 1 et, et c'est cela, oui. Genèse chapitre 1, le verset 25. Il nous dit voilà. Puis Dieu dit, faisons donc l'homme. Verset 26, pardon. Faisons donc l'homme à, à, à, à, à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, on nous dit bien que cet homme a été créé pour dominer sur toute la terre, donc avoir la domination, donc sur tout ce que Dieu avait créé, l'homme devait donc avoir la domination. C'est pour ça d'ailleurs que nous entendons quand le Seigneur Jésus-Christ dit, mais si votre foi est comme un grain de Sénévé, eh bien, vous direz à cette montagne, haute trois de là, et la montagne, effectivement, vous obéirez, c'est sûr vous direz, mais Seigneur... Vous savez, le Seigneur nous a montré beaucoup de choses, effectivement, qui témoignent, effectivement, de son autorité, de sa puissance, effectivement, aussi. Alors, il dit, il dit... Il dit, mais voilà que l'homme devait dominer sur toute chose, donc sur toute la terre. Donc, la terre lui était donc soumise, ce que la Bible dit ici, qu'il qu domine, qu'il domine. Donc, s'il do domine, c'est qu'il est le chef de l'homme, donc les arbres, les pierres et tout ce qu'il y a. Alors, je dis, mais alors, il y a quelque chose qui, est quand même, <rire> qui, qui, qui doit nous faire réfléchir. Moi, l'homme, j'ai été créé pour dominer sur les arbres, sur les animaux, sur le bois. Donc, tout a été créé pour moi, effectivement, aussi pour que je puisse avoir la domination et en gérer. Donc, c'est moi qui suis le maître. J'ai dit à l'arbre des racines, toi, mets toi, là-bas, l'arbre doit obéir. Tout doit obéir. Mais voilà que maintenant, nous, nous avons pris la pierre comme le tronc d'un arbre. On l'a taillé, effectivement, on lui a donné une forme d'un homme, on l'a mis là. Moi, je devais dominer sur les arbres. Maintenant, je m'incline sur l'arbre que moi, je devais dominer. On a fabriqué la pierre, je prends la pierre, j'étais, terminé, je commence à... Ah, mon Dieu, mon Dieu. La pierre, l'arbre que moi, j'ai été créé pour dominer, je le fais. maintenant, je deviens mon Dieu à moi. Quelle bassesse quelle, quelle bassesse, quelle bassesse, effectivement, toi qui es Dieu. Parce que pour l'arbre, tu es Dieu. Parce que si Dieu t'a créé et tu dois dominer sur l'arbre, sur, sur le... Parce que tu deviens Dieu, en fait. Tu es, l'homme est un Dieu sur la terre, comme l'a dit le Dieu. Donc, maintenant, toi, tu prends ta divinité, tu la donnes maintenant à qui, effectivement, à un arbre, à une pierre. C'est pour ça qu'on a des Bouddhas. Les Bouddhas, c'est quoi C'est une pierre que vous avez euh, fabriqué, effectivement, vous l'avez mis là-dessus maintenant, vous, vous inclinez sur une pierre, vous transportez la pierre, effectivement. C'est pour voir effectivement que l'homme ne réfléchit pas en réalité. Donc, Dieu notre Seigneur nous a accordé une grâce extraordinaire pour que nous puissions avoir la connaissance exacte, en fait, que nous évoluons, nous, a, nous avancions de la bonne manière, effectivement. C'est pour ça que cette hein, terre, dans le monde dans lequel nous sommes, un fils de Dieu, rien ne peut avoir une domination sur lui. Et on nous fait bien comprendre, effectivement, aussi, parce que le péché avait la domination sur l'homme. C'est comme cela, ce que la Bible nous fait comprendre, effectivement. Oui, c'est comme cela qu'ils sont là. De... Mais maintenant, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous réalisons. C'est là que les gens, quand ils... L'apôtre Paul, pardon, il comprenait pas tellement très bien l'apôtre Paul. Et cet homme ici a eu à pouvoir démontrer une chose tout à fait particulièrement extraordinairement merveilleuse, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la loi, parce que la force du péché, ben, c'est la loi. Il ben, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc nous sommes maintenant au-dessus maintenant de ces choses, effectivement. Donc nous avons, c'est pour ça que là, maintenant, si les gens sont spirituels, ils pourront comprendre, effectivement, pourquoi dit-il cela, effectivement, aussi. Parce que maintenant, nous sommes nés de Dieu, puisque la Bible nous fait comprendre que nous sommes fils de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, vous le connaissez, non Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous connaissez cela, non donc il ne pêche point, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne pêche point donc effectivement il devient effectivement une position tout à fait différente donc nous réalisons que nous avons un privilège de pouvoir avoir la grâce de Dieu, d'être éclairés, afin que nous ne puissions pas être des gens qui ne sait pas la est-ce que, est-ce que... C'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit est vraiment d'une importance capitale. C'est pour ça que même dans les saintes écritures, on essaie sur le point, mais comment, comment, comment croiront-ils Parce que pour être sauvé, il faut croire. Et comment croiront-ils s'il il n'y a personne qui prêche Comment y t il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Donc, nous comprenons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur ce que nous, nous entendons, effectivement. C'est la raison pour laquelle dans le livre des Hébreux au chapitre 2, verset 1, que nous pouvons lire ici, Hébreux chapitre 2, Hébreux au chapitre 2, c'est ça, ça, ça. ça, oui, c'est ça, oui. Dans le chapitre 2 des Hébreux, et nous lisons le verset 1. Oui, nous pouvons donc nous lever pour lire cela. Hébreux, chapitre 2, verset 1, on nous dit C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Je pense que dans la même version que vous. Je, c est, c est, et je voudrais juste lire aussi avec vous ici, dans la même version que nous avait effectivement dans le livre des Hébreux. oui. Donc, Hébreux, <coughs> au chapitre 2. Et le verset 1, il nous dit ceci. notre il Chapitre 2, verset 1, il nous dit. Donc, c'est pourquoi nous devons d'autant plus attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Amen. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci pour les privilèges et la grâce de pouvoir savoir que tu es présent. Merci vraiment, Père, pour tout d'amour, tu es toujours présent, mon Seigneur, et tu es vraiment fidèle à ta parole. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, tu nous pardonnes, mon roi, et tu viens prendre le contrôle pour que nous, en tant que ton peuple, nous puissions toujours être éclairés, Père. Que pour nous te donner, mon Tibissant, en retour, pour cet amour à notre endroit. Seigneur, que tu nous pardonnes, Père Dieu, que tu nous aides. Viens encore nous éclairer encore ce soir, et sois béni et sois exalté. Je te demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, euh, disons que c'est vraiment eh, quelque chose de très important pour nous, eh, alors que les autres personnes eh, ne, ne réalisent pas, effectivement, l'importance de choses qui sont en rapport avec Dieu. Ils sont beaucoup plus attirés vers les, les dogmes, effectivement, parce que l'homme... Et veut toujours avoir quelque chose qui lui semble, effectivement, à sa façon de concevoir les choses qui lui semble juste. Ce n'est pas ce qui me paraît, moi, juste qui serait et la chose que Dieu approuverait effectivement parce que on pense que notre façon de pouvoir arriver à pouvoir voir les choses correspondrait effectivement aussi à ce que c'est Dieu. C'est pour ça que vous entendrez beaucoup de gens qui disent je n'ai jamais volé, j'ai jamais fait du mal à qui que ce soit, j'ai jamais commis quoi que ce soit de mauvais. Donc je sais que quand je vais quand même mourir, j'irai quand même dans un endroit qui est bon. Parce que euh, je, je suis un homme bon, je suis une femme qui est bonne. Jamais je n'ai fait ce que les autres font. Je ne bois jamais, je ne fais rien de mal, effectivement. Mais je sais que quand je vais peut-être mourir, eh ben, je crois que s'il y a un bon Dieu quelque part, eh ben, ce bon Dieu me mettra dans un endroit où il y a de bon. Alors, ça, c'est la conception des hommes. La façon dont l'homme a à pouvoir concevoir et aussi à apprécier les choses, effectivement, selon son propre jugement, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais... Nous comprenons que cette façon de pouvoir penser, effectivement, il a dit lui-même, le Seigneur dit, mais vos pensées ne sont pas mes pensées. On peut avoir des bonnes pensées, on peut avoir des bonnes façons de pouvoir faire les choses, mais il faut que nous fassions toujours très attention, mais ne dites pas que c'est des dieux, alors que ce n'est pas des dieux, effectivement. On doit toujours s'attendre à ce que Dieu lui-même nous montre la chose juste à pouvoir faire, de quelle manière il le veut. Vous allez comprendre ça que j'ai dire, mais comment est-ce possible, frère Mais regardez très bien. Comme disons, la personne a dit que j'ai jamais fait du mal, j'ai toujours été bon, effectivement, si je meurs, je vais au ciel. Mais ce n'est pas la façon de voir de Dieu, c'est la façon de voir de l'homme. Prenons l'exemple, effectivement, dans les scènes écritures. David. Le roi David a fait venir, effectivement, l'arche de l'Éternel, la chose juste. Vous connaissez l'arche, effectivement, comment c'était la, la chose la plus importante parce que c'était la parole de Dieu. Eh bien, il a pris l'arche, effectivement, il l'a mis sur le chat de bœuf, pas de problème. Mais il y avait un homme qui était là derrière, effectivement, quand l'arche a failli basculer, tomber, effectivement, avec tous ses sentiments de la bonne volonté. L'être humain normal, avec des bons sentiments, il a pris sa main pour aider que l'arche ne tombe pas. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a apprécié ces sentiments qu'il avait, parce qu'il était bon, il était gentil, il n'a il a, il a pas voulu que les choses de Dieu puissent se casser. Non Quand il a mis sa main, le Dieu du ciel l'a frappé des morts. S'il a été frappé comme ça, c'est parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. Mais pourtant, il avait des sentiments comme vous et moi. Moi je pense, moi je sais. Dieu n'a pas besoin de ce que moi je pense, ou de ce que moi j'estime être juste, effectivement. C'est cela les choses que nous devons toujours arriver à pouvoir. Ah, en fait, ça, il faut être un fils de Dieu pour comprendre cela. Parce que, on ne peut pas, on a tendance parfois à vouloir imposer à Dieu, et parce que c'est ceci, donc moi je pense que, puisque moi je fais comme ça, alors toi tu dois faire pour moi comme ça. Dieu ne nous doit semer rien. En fait, c'est lui qui, qui, qui peut nous faire comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est faux. C'est lui. Et vous savez, dans les scènes d'écriture, c'était quand même très surprenant, cet exemple qu'on donne si souvent, doit nous donner quand même à réfléchir, effectivement, pour que nous comprenions effectivement ces choses. Quand euh, lorsqu'il a eu à pouvoir euh, parler à, à Pierre qui était donc là euh, au-dessus, qui attendait la nourriture, effectivement, et qui lui a montré la nappe qui descendait effectivement dessus avec tous les animaux, effectivement, parce que ça me rappelle cela puisque hier avec le frère de Guyana, il me posait ce genre de questions, effectivement. Avec tous ces, ces animaux aussi.. Hein, aussi euh, euh, Qu'on qui, qui, qui, qu ne pouvait pas manger, effectivement, les quadripèdes, effectivement, cela, et qui était interdit dans les scènes d'écriture, que Dieu avait dit Non, non, non, vous le mangez, vous êtes souillé, effectivement, et le ma femme ne va pas vous tenir. Donc il fait descendre cela pour qu'il dise à Pierre, effectivement, il dit Mais tue et mange. Voyez-vous, c'est dans l'Ancien Testament, il avait dit Non, ça, il ne faut pas manger, si tu manges cela, tu es souillé, maintenant, tu ne vas pas te tenir, effectivement. C'est le Dieu qui l'a dit. Et pour que nous comprenions, effectivement, que celui qui nous montre que ça, c'est mauvais, ce n'est pas moi ni ma conscience, c'est lui. Donc Dieu me fait voir, effectivement, même moi, Simon, je dis, mais, ça, ça, ça, je me dis, mais si lui dit que ça, c'est ce que je veux, pour lui, ça devient la chose qu'il faut faire. Alors, il dit, effectivement, que lève-toi, tue et mange. D'une manière claire, Pierre dit, mais, mais Seigneur, depuis que je suis né, tu le sais bien, jamais une chose pareille n'est entrée en moi, parce que c'est interdit, c'est écrit, c'est interdit. Il dit, mais ce que moi, maintenant... J'ai déclaré comme pur. Hier, hier c'était impur. C'était souillé. Mais maintenant, je déclare que cette chose qui était impure, maintenant, ça devient pur. Qu'est-ce que toi tu vas lui dire Non, Dieu, tu t'es trompé. Mais c'est moi qui dis ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc maintenant, je dis que ça, ce qui était impur, ça devient pur. Puisque je l'ai dit maintenant, alors accepte-le comme étant. Maintenant, Donc, nous devons, nous devons, vous savez, nous avons beaucoup à apprendre davantage de notre Dieu. C'est pour ça qu'il dit mais verset donc, chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De qui avez-vous entendu ces choses Le problème Et quelles sont les choses que vous avez entendues Ce ne sont pas des choses qui viennent de vous. Nous avons eu l'occasion de pouvoir une fois... Dire dans les Saintes, les Écritures, effectivement, je pense, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, où cet homme, l'apôtre Paul, exprimait exprimé chose merveilleusement, en parlant, effectivement, des rapports avec l'homme spirituel, effectivement, et, et, et l'homme charnel. Oui, il nous faisait comprendre, nous pouvons le lire, effectivement, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, je pense, 1 Corinthiens, chapitre 2, cet homme Dieu, de Dieu, effectivement, montre, et, et là, nous montre, effectivement, la crainte et le respect qu'on doit. Et surtout, c'est pour ça que, le Seigneur a toujours donné cette image entre euh, l'époux et, et l'épouse en fait, c'est-à-dire que Christ et l'Église pour montrer en fait la soumission en fait dans, dans tout le moindre détail. Il dit que, que la femme donc, soit soumise à ce mari en toutes choses comme, comme, comme au Seigneur, c'est-à-dire qu'une soumission, quand on parle de soumission, c'est le respect, l'écoute, l'obéissance de pouvoir réellement faire ce que, ce que le Maître me dit de pouvoir faire même si je ne comprends pas, je n'ai pas discuté avec lui, je le fais. Vous savez que Dieu nous aide. Vous savez, je vais lire cela dans, dans les Corinthiens. Vous savez, c'est quelque chose qui était frappant. J'ai je, je lisé aussi aujourd'hui. Et c'était aujourd'hui ou la nuit ou je sais pas à quelle heure. Mais, et, et, vous vous souvenez dans les livres de, de Matthieu, il, notre Seigneur, il, il, il donne une parabole effectivement du, du semeur qui a semé sa bonne semence. Il, il a semé la bonne semence dans, dans son champ. Après avoir semé la bonne semence dans son champ, ah ben. La nuit, évidemment, pendant que les gens dormaient, toujours la nuit. Les champs étaient d'abord sémés de la bonne semence. Il n'y avait pas une mauvaise semence. Parce que quand il a sémé dans son champ, parce qu'il ne va pas s'aimer n'importe où, hein? ben, vous comprenez, non ben, Il a sémé la semence dans la terre qui avait été déjà bien travaillée. Est-ce que vous comprenez donc, euh, il a sémé. C'est pour ça qu'il faut toujours bien écouter la parole de Dieu et vraiment se soumettre à la parole. Il a sémé sa semence effectivement dans le champ. Bon, comme la semence est tombée dans le champ, eh bien, quand ils sont pas dormir, effectivement, il est dans la nuit effectivement. Ben, l'ennemi, l'ennemi, donc l'ennemi, bien, est venu. Il a sémé, donc des livres. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben. Lorsqu'il y a eu donc la, la pousse, effectivement, bah, les et, et la bonne semence a poussé, et aussi livré aussi a poussé. Parce que vous savez que quand vous avez bien travaillé la terre, toute mauvaise herbe va pousser là-dedans. Parce que si vous mettez la sémence de mauvaise herbe, ça va pousser aussi, parce que c'est ce que les semences demandent. Semence demande un endroit qui est bien travaillé. Non, ce, ces deux ont poussé. Je crois que vous devez connaître à fait cette, cette parabole. Et puis, ce qui est très surprenant, c'est que lorsque ça a poussé, les serviteurs du maître ont regardé effectivement et dit, « Oh, maître, maître, maître, tu avais sémé la bonne semence dans ton champ. » D'où vient que maintenant, quand on voit la pousse, on voit qu'il y a donc des livrets. D'où vient l'ivret Il dit, « Mais en fait, l'ennemi a semé pendant Donc, parce que quand ils ont eu à parler ça, ils avaient quand même vu quand même la différence entre la bonne semence et l'ivret. C'est pour ça qu'ils ont dit, « Mais alors, maître, veux-tu que nous allions l'arracher ?» Regardez très bien ça. Cette réponse est tellement surprenante. Parce qu'on voit que ça c'est le blé, parce qu'il parlait de blé, et puis ça c'est des livres Et puis il dit, et ils lui ont dit, maître, veux-tu que nous allions l'arracher, parce que vous voyez que nous arrachons, donc livres nous arrachons livres C'est le bon sens, le bon sens de l'être humain normal. Et le pouvoir dit, mais puisque ça c'est la bonne semence, ça c'est livré, ça va créer des problèmes dans mon champ. Donc enlèvons donc donc l'ivret. Et alors, comme tout, toute attente, le maître a dit, non. Non. Pourquoi non Il dit, dit n'arrachez pas l'ivret. Il dit mais puisqu'on la voit, Seigneur, il dit, mais n'arrachez pas l'ivraie. Ce que vous n'avez pas vu, vous, c'est que livré en poussant, les racines se sont entremêlées en dessous. <rire> ça, vous n'avez pas vu. C'est la pièce de l'ennemi. Il dit, mais ça, vous n'avez pas vu, effectivement. Maintenant, parce que l'ennemi attend quoi Mais que vous agissez selon votre pensée. Bien sûr que oui. Ah bien sûr que oui. C'est cela que vous allez tout détruire. Bien sûr que oui. Quand vous allez faire comme ça, alors il est content parce que son objectif, c'est quoi C'est que la bonne semence n'existe pas. C'est pour ça qu'il a fait cette pièce. Vous savez, nous devons vraiment apprendre davantage du Seigneur notre Dieu. Autrement, frères et sœurs, nous, nous pensons avancer avec notre propre justice en pensant que nous avançons à suite de Dieu. C'est vrai cela, parce que la manière de faire de Dieu est toujours différente à notre pensée, à notre conception. Oui, est, il est toujours surprenant. Il n'est pas comme les, les hommes ont tendance à pouvoir les dessiner, il est carré comme ça, donc c'est comme ça les dominions sont plus non non Non, non, non, il surprend beaucoup. Et bien sûr que oui. Alors, vous savez, les le racine racines que l'ivraie ont poussées, ces racines-là ont descendu plus bas. Ce sont donc entremêlées. Mais vous savez, le Seigneur a une sagesse de pouvoir faire les choses. Quand, quand nous lisons ces choses de Dieu, on doit bien faire attention et comprendre, effectivement. Vous avez remarqué frères frère de ça. Il dit, laissez croître. Il faut laisser croître. Je crois qu'un homme avec une conception que nous avons, il, dit, il peut dire, mais ce monsieur, il a un problème, il n'a il a, il a, a un problème de connaissance. Ce n'est pas possible que nous voyons livrer, nous, et il dit, nous, nous devons laisser croître. Mais ça va créer des complications. Toi, tu ne peux pas instruire Dieu. Hein? C'est vrai que Dieu te bénisse. Mais toi, il ne mais, mais, comprend pas, mais ça va pas de problème, effectivement, quand on va dire, mais lui sait ce qu'il dit. C'est comme quand il a conduit les enfants d'Israël vers euh, avec Moïse qui le suivait fidèlement, il a conduit devant la mer rouge. On pouvait dire que mais, Dieu a un problème, C'est pas possible, la stratégie ça marche pas. Je crois que tout enfant d'Israël qui était sorti a dit « Mais ici nous avons, nous avons affaire à quelqu'un qui ne sait pas comment conduire les gens. » Mais Dieu savait ce qu'il faisait, il connaissait son plan que ta pensée ni ma pensée ne pouvait jamais connaître. Mais, lui, parce que pour nous, on trouverait ça, sentiment, mais, mais c'est pas possible, humainement parlant, comment on peut arriver à pouvoir. On, on conduirait les gens dans des petits chemins, bois, en évitant des eaux, effectivement, mais pas devant la mer, et puis, avec euh, les combats que nous avons, devant la mer, comment on va, on va aider les gens C'est ça la pensée de l'homme. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes. Donc, Dieu, lui, savait que là, à cet endroit-là, c'était le point final. Le point final, okay, mais pour ceux qui ont fait souffrir son peuple. Ah oui, et aussi que pour son peuple, il avait déjà tracé un chemin que le peuple ne voyait pas. Mais que lui voyait parce que dans cette eau-là, il y avait déjà un chemin là tracé. Pour que ce peuple puisse arriver à pouvoir marcher. Il n'avait pas dit que j'allais vous tuer dans le désert. Non, il prend soin de vous. Et il conduisait effectivement cela. Donc, nous comprenons qu'il savait une chose. Il savait une chose que quand il parlait effectivement. Vous savez, frères et sœurs, il y a une chose qui est aussi euh, différente effectivement que. Vous pouvez comprendre. C'est surtout la manière dont Dieu fait. Il a dit dans le psaume chapitre 1, je crois que vous vous souvenez encore, euh, le psaume chapitre 1, regardez bien, nous allons le lire rapidement avec vous et puis nous reviendrons à cela. Psaume chapitre 1, juste là, oui, psaume chapitre 1, il nous dit euh, quelque chose ici. Voilà. Psaume 1, oui. Somme hein, 1, il dit, heureux donc l'homme hein, qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve donc son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite donc jour et nuit. Maintenant, écoutez très bien, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Pour quelle raison, qu effectivement, que le feuillage de cet arbre-là euh, ne se flétrit point Pour quelle raison, en fait Parce que, la Bible l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais il est comme un arbre, effectivement, il dit ici, il est donc comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement cest vous dire que, cet arbre-là, ses racines, parce que les racines d'un arbre cherchent toujours profondément quelque part où il y a quelque chose de frais, c'est-à-dire de l'eau. Si vous allez dans des pays étrangers, effectivement, il y a des spectacles tout à fait extraordinaires. Vous verrez qu'un arbre qui est plus ou moins là, en-dessus, sur une petite colline comme ça, et qu'il y a une rivière quelque part là-bas, vous voyez voir, les racines ont commencé à faire du chemin, du chemin, oui, du chemin, du chemin, jusqu'à ce qu'ils puissent se plonger là. Donc on voit l'arbre qui est là-bas au-dessus, mais les racines ont fait des distances kilométriques jusqu'au bout là-dedans, pour puiser de l'eau, effectivement, pour rafraîchir là. Oui, c'est vrai. Mm -hmm, c'est vrai. Ce sont des spectacles tout à fait étonnants. Votre photo, il faut de pouvoir vous le montrer, effectivement, aussi. Étonnant de voir comment... Les, les racines peuvent faire un travail. Alors, la bonne Les seigneurs savaient une chose, mon frère et ma Parce qu'il savait, comme il disait effectivement, que si on arrache les racines avec euh, les racines de l'ivraie qui sont entremêlées, sont mêlés avec. Les, les racines effectivement de la bonne semence, eh en arrachant donc la mauvaise semence que vous pensez faire du bon travail, parce que votre bon, dit mais vous arrachez aussi en même temps aussi ce que vous voulez préserver. Donc ce que vous voulez préserver, vous le détruisez aussi en même temps. Parce que vous êtes tombé dans les pieds de l'ennemi, en fait. Parce que l'ennemi savait, il pensait effectivement qu'en faisant comme ça, il calcule en fait sur l'homme. En faisant comme ça, l'homme va réagir comme ceci. Parce que. Il a l'expérience avec l'homme, hein? comment il va réagir. Même aujourd'hui, si vous savez, sur le marché ici, des humains que nous sommes, avec des commerçants qu'ils sont, il faut ce qu'on appelle l'étude qu du marché. En fait, pour inventer un produit, même si vous n'aimez pas ce produit, ils vont tout faire pour que vous puissiez l'aimer. Ça veut dire que vous n'en avez même pas besoin. Mais à la télévision, tout le temps, publicité les mêmes produits. Partout où vous passez, sur le mur, sur les affiches, effectivement, tu tournes les yeux, toujours le même produit. Tu dors le même produit. Donc partout où vous dormez, dans votre subconscient, vous avez ces produits. Finalement, vous finirez par aimer les produits que vous n'avez pas besoin. C'est des biens produits consommables pour vous. Parce qu'en fait, il faut simplement travailler avec la conscience et l'habitude des hommes. L'homme a toujours des habitudes. Donc effectivement, il connaît effectivement comment, quand je passe ceci, comment l'homme va réagir. C'est comme cela qu'on qu on étudie effectivement, le comportement des hommes, effectivement. Il y a ce qu'on appelle le département de comportement, des humains, effectivement, pour voir comment ils vont faire. Quand on fait ça, ils vont réagir comme ça. Alors on agit comme ça, pour qu'ils fassent comme ça, effectivement. Donc c'est comme des mots. Ainsi hein, donc. Bon. Voilà. Donc, nous comprenons, effectivement, que quand il a parlé de cela, il savait. Que l'ennemi attendait qu'on agisse comme ça, qu'on arrache donc l'ivraie parce que c'est la réaction propre d'un homme. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir vraiment mourir en nous-mêmes pour que... La, non plus notre pensée, notre façon de pouvoir faire les choses ne puisse plus avoir dessus, parce que comme l'apôtre pas dit, mais ce n'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors nous comprenons effectivement pourquoi aussi le Seigneur veut que nous puissions avoir les pensées, non pas nos pensées, mais que la pensée de Christ en nous, effectivement, pour que nous puissions avoir... Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et puis nous devons nous poser la question de savoir quelles sont donc les choses que nous avons entendues. Et puis on se pose la question de mais de qui avons-nous entendu ces choses-là Parce qu'il dit mais de peur d'être éloigné. Je pense à cela effectivement dans les livres de Hébreux au chapitre 2. Hein. De peur d'être éloigné. C'est important, mon frère et ma soeur, ce que nous, nous entendons. De peur, effectivement, d'être euh, éloigné loin d'elle, effectivement. Vous vous souvenez quand même quand le Seigneur, notre Dieu, avait fait la promesse, il dit, il, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est vraiment... Dieu te bénisse. Il est vraiment avantageux pour que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai donc dites, effectivement. Parce que c'est absolument... Important, parce qu'il a prié, mais ils ont, ils ont gardé la parole que tu m'as donnée, je l'ai donnée effectivement, mais il vous rappellera toutes choses, effectivement. C'est important que nous puissions avoir en mémoire les choses que le Seigneur, notre Dieu, nous a dites. Et si vous allez un peu plus loin, c'est ce que l'apôtre Paul, Pierre, pardon, vous disait effectivement que, effectivement, que je voulais donc, vous ne soyez pas ignorants, juste dans 2 Pierre chapitre 3, je pense à cela, rapidement, 2 Pierre chapitre 3.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 Jésus, à savoir, enseigné par les apôtres, ainsi de suite. que vous puissiez vous souvenir, vous rappeler ces choses qui sont nécessaires et importantes, effectivement, pour vous. Et qui doivent aussi vous garder, effectivement, la question de pouvoir savoir quelles sont les choses que nous avons entendues. Je pense aussi que, dans le livre de 1 Jean, je pense au chapitre, euh, chapitre, 2, chapitre, euh, mais chapitre, chapitre 2, je pense à cela, 1 Jean, 1 Jean, donc après 2 Pierre 3, vous avez pas l'invitation des gens, et au chapitre 2, le verset 24, il nous dit ceci que, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. La question doit savoir maintenant que ce que nous avons entendu dès le commencement, que ce que nous avons vraiment entendu. C'est ça le problème, c'est ça effectivement là où se trouve la, le, le problème pour que nous puissions, parce que il dit c'est tellement si important ce que vous avez entendu. Parce qu'il dit ici, si, il dit si ce que vous avez entendu, le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et, et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite c'est bien la vie est éternelle là. Vous direz, mes frères, comment et pourquoi est-ce qu'il ne peut encore nous rappeler ce, Parce qu'il est il, il, il dit bien, parce qu'il y a une bonne raison. Écoutez bien, parce qu'il dit ici, verset vers 26, il dit Mais je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, si on vous égare, c'est parce que quelque part, vous n'avez pas réellement une position sur base de choses que vous avez entendues. Ce qui veut dire qu'en fait, qu il n'y a rien. Vous n'avez rien. Mais regardez très bien d'abord pour, ce prend, c pour ça, c vous comprendre pourquoi c'est important. Souvenez-vous, frères de sœurs. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, je pense, effectivement, après que le Seigneur ait parlé à, à, à, à Jean, et puis, chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit, effectivement Apocalypse, chapitre 2, regardez très bien. Nous tournons seulement quelques pages, évidemment, cela. Il dit ceci, verset 1, il dit, « Écris donc à l'ange de l'église de Fès. Voici ce que dit celui qui tient le sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandeliers d'or. » Il dit quoi ?« Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Maintenant, il, par la suite, qu'est-ce qu'il dit Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Vous entendez cela Et puis il dit Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as éprouvés, mais pour éprouver, il faut avoir la chose par laquelle tu l'as éprouvé. Sur quelle base, je veux quand même, il va pas savoir que celui-ci est un faux, celui-ci est un vrai. C'est parce qu'il faut que, au départ, j'ai reçu quelque chose d'abord qui me montre que la vérité, ce qui est vrai, c'est ça. Comment peux-tu reconnaître un, un faux billet de, de, de 100, 100 euros par rapport au vrai billet de, de 100 euros C'est parce que dès le départ, j'avais d'abord touché les billets de 100 euros. Le vrai, le vrai. J'ai eu à pouvoir l'utiliser, à avoir la ma poche, effectivement. Je l'ai tâté dans tous les coins, je dis, mais ça, c'est le vrai. Et quand le faux est venu, j'ai vu directement que ça, c'est faux. C'est un rapport avec quoi Mais un rapport avec le vrai que j'avais. Parce que je n'avais pas le vrai. Comment tu peux comparer le vrai avec le faux il faut d'abord avoir, quand même, eu le vrai pour me dire, quand ceci vient, c'est faux. Tu les as éprouvés. Tu les as éprouvés avec quoi Il faut que tu aies quelque chose sur lequel tu l'as prouvé. Voyez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui embrasse tout le monde. Alléluia. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je crois que c'est dans le livre des gens, toujours, si nous pouvons nous retourner à cela. Dans un Jean, un Jean, je pense, nous y étions, mais juste après deux pierres, je pense. Un Jean, un Jean au chapitre 4, il nous dit, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Ah » ben, Il faut qu'on puisse éprouver. Comment veux-tu éprouver si tu embrasses tous les esprits qui viennent pour toi, tous ceux qui sortent, tous ceux qui viennent, eh c'est ça, effectivement. Mais quand tu n'as pas une position, ce qui veut dire qu'effectivement, qu il n'y a rien au-dedans de toi. Il faut avoir une position, avoir quelque chose à laquelle tu t'es accroché et dis ça. Ça ne vient pas de moi, mais Dieu nous l'a révélé. C'est ce que l'apôtre Paul l'a dit. Là. 1 Corinthiens au chapitre 2, qui nous fait comprendre cela, puisque nous retournons, nous l'avons cité, maintenant nous y retournons par sa grâce, nous lisons cela, 1 Corinthiens au chapitre 2, nous lisons cela, pardon, je suis romain, 1 Corinthiens au chapitre 2, il nous dit ceci, voilà, Corinthiens au chapitre, oh là là, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas, verset 1, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et d'un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours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 Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu, car s'il si eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses qui l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Pour ceux qui l'aiment, Dieu nous a révélé donc par l'Esprit. Donc nous comprenons. Mais oui, c'est ce que le Seigneur a dit. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu as donc révélé aux enfants. Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé Et c'est là que, que ce que vous avez entendu, vous l'avez entendu de qui Vous l'avez entendu de qui C'est pour ça que cet homme de Dieu pouvait insister en disant, l'évangile que je vous ai annoncé et par lesquels vous avez non, par lesquels vous avez petit mmh. mais pour autant que vous l'aurez dans, dans, dans les termes dans lesquels je voulais annoncer autrement vous, j'aurais cru donc en vain je vous ai aussi annoncé comme je l'ai reçu n'est-ce pas vrai <rire> mais je l'ai reçu de qui j'ai reçu du Seigneur et comment on le Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Donc nous sommes sur un fondement véritable. Nous savons qu'effectivement, que là, même si un ange du ciel, il a dit le même Dieu soit béni, il dit, quand bien même un an descendrait du ciel, annoncer notre évangile que moi, Paul, je vous ai annoncé. Que cet homme, que cet ange-là soit vraiment maudit. Parce qu'il savait où il s'était né. Il, a entendu, il dit, mais il dit, l'évangile que je lancer ne vient pas d'homme, ne l'ai pas reçu des Non, c'est par la révélation. Mon frère et ma soeur, voilà pourquoi il nous est nécessaire, non pas de tâtonner, de pouvoir chercher, toujours comme l'avons entendu. Je pense qu'il y a quelques jours de cela, ici, je pense effectivement, où il était question, je crois que c'était les psaumes qui nous avait été dit, euh, ce que j'ai désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison, dans, dans ta maison, ça, ça, ça, c'est mon, mon désir le plus ardent. C'est notre précieux frère qui l'avait lu. Vous vous souvenez, effectivement, on a pu comprendre, effectivement, il y a désir et désir. J'espère que vous avez saisi cela, effectivement aussi, parce que son désir à lui, qui était ardent par rapport à tout le désir qu'on peut avoir, c'était simplement d'habiter dans la maison de l'Éternel, d'avoir des choses qui concernent avec Dieu. Donc, nous revenons, effectivement, où l'apôtre Paul nous fait comprendre, effectivement, que l'évangile que je vous ai annoncé ne bien pas de l'homme, mais je ne reçu pas révélation. Donc, c'est pour ça qu'il était tellement sûr de ce qu'il avait, parce que la révélation cimente la personne. Et la, la parole qu'il avait, effectivement, il savait que même si un ange venait aujourd'hui m'enseigner en disant avec des, des étoiles qui sont secouées, effectivement, qui, des démonstrations de ceci et cela, il me dit de pouvoir quitter à cette parole-là. Il dit, mais s'il vient vraiment contre moi, parce qu'il est contraire à ceci, mais qu'il soit donc maudit à un C'est la position que chacun de nous réellement avoir c'est pour ça que vous avez entendu effectivement dans un genre, je crois que c'était oui c'était un genre, un, Jean hein, 1 il dit ceci, mais ce que nous avons entendu ce qui était au commencement hein. ce que nous avons entendu ce que nous avons entendu dit oreilles et puis il ajoute ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie ces personnes là vous pouviez jamais le faire dévier ni, ni à gauche ni à droite ils connaissaient leur position c'est pour ça que quand on les a impressionnés par les Sanédrins et tout ce, ce juste qui était assis, il a dit, mais il dit, mais, hein, mais jugez-en vous-même, devons-nous vous obéir ou plutôt obéir à Dieu Nous devons plutôt obéir à Dieu, peu ben, nous importe. Mais nous savons où, où nous en sommes avec Dieu parce que nous sommes témoins et Jésus nous a donc attestés. Hein établit, établi juste des vivants et des morts. Quiconque croit en lui, donc, mon Seigneur, monsieur, peu importe ce que vous voulez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, effectivement, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc, il y a quelque chose qu'effectivement que nous sommes censés pouvoir avoir. Nous, nous jouons trop, nous sommes trop folates, effectivement, à gauche et à droite, effectivement, nous laissons trop nos émotions, nos sentiments, pendre dessus, mélangeons, pensons que nos sentiments, nos réactions sont vraiment des dieux, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Nous devons être simplement certains que, Seigneur, là où je me positionne, la manière dont moi je crois, c'est vraiment conforme à ta volonté à toi. Autrement, c'est pour ça que Dieu a fait un test à Abraham. Parce qu'il voulait voir, effectivement, si Abraham l'aimait vraiment. Parce que, à être à ce point-là, non, non, non, non, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé entre toi et Dieu. Il te demande ton enfant pour que depuis le sacrifier. Et toi tu viens à la montagne, tu dis à tes serviteurs, vous, vous restez, c'est écrit comme ça, hein? vous, vous restez ici, moi et l'enfant nous monterons pour aller adorer, moi et l'enfant nous reviendrons. Que Dieu bénisse cet homme. C'est pour ça que quand il est monté, Dieu l'observait. Il a pris, il part. Et les petits, j'aime ces moments-là, c'est Les fils regardent, ils disent, il père, il dit, oui mon fils, il dit, mais voici le couteau, papa. Voici le feu, effectivement. Mais où est donc l'agneau pour les sacrifices Un hein, papa comme moi, je crois que je perdrai le contrôle. Mais lui, non. Et lui, non, mon frère, non, non, non, non. Il savait ce que, il, il savait ce que Dieu lui avait dit. C'est pour ça qu'il faut que toi et moi, vous qui écoutez aussi, que, que vous et moi, nous puissions avoir quelque chose sur lequel Dieu nous a déjà confirmé dans notre vie. Il dit, mais peu importe même si la mort venait, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que j'ai sais ce que Dieu a dit ce qu'il a dit. Je connais la puissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que notre maître est un modèle parfait. Il a dit, détruisez ce temple. Je le bâtirai en trois jours. Confiance dans qui Pas en lui-même. Non, messieurs, confiance dans la parole. Nous l'avons entendu. Dieu n'a confiance qui dans sa propre parole. Pas dans un homme, mais dans sa propre parole. C'est pour ça que quand il a dit, il a vu la parole qui a été faite chère, il n'a jamais parlé comme cela. Ce jour-là, il a parlé. Oui, messieurs, oui, madame. Il dit, mais voici donc, voici donc mon fils. Il dit, mais il dit, ça c'est, j'ai voulu dit, habiter avec toute allégresse, effectivement. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, là, là, il était sûr et certain que ça ne pouvait pas faillir du tout. à ah, jamais Non, monsieur, non, monsieur, Dieu n'a confiance que dans sa parole. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous conduisent, nous, pour que nous puissions réaliser ce que cela veut dire être un fils de Dieu, une fille de Dieu. Pourquoi Dieu ainsi sur ce point, en fait, que nous puissions naître de lui, en fait Il n'a confiance qu'il dans sa parole. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu aime l'Église pourquoi Dieu aime l'épouse Parce que l'épouse est 100% la parole de Dieu. Parce que, oui, je dis bien 100% la parole de Dieu. Parce que si Christ notre Seigneur est la tête qui est la parole, le corps doit être aussi la parole de Dieu. C'est pour ça que vous entendez souvent que l'épouse ne faillira jamais. On ne peut pas faillir parce que la parole ne faillira jamais. Elle doit accomplir ce que la Bible dit. Oui, monsieur, oui, madame. Je sais que ça choque les gens, mais c'est vrai. À ah, Ève était 100% Adam. Voilà pourquoi nous nous, devons, nous avons été ramenés pour que nous puissions croire. Vous, vous croyez toujours à vos histoires, à vos sentiments. Vous ne serez jamais des fils et des filles de Dieu. Des non oui mais pas dans la puissance de la parole de Dieu. Vous ne le serez pas, parce que vous êtes encore toujours dans vos émotions, toujours charnelles, ceci et cela. Mais Dieu veut vous déprimer de cela, mais vous ne voulez pas vous restez toujours, effectivement. Oui, Dieu veut déprimer de tes pensées, de ce que tu es. C'est pour ça que, comme nous l'avons entendu, effectivement, c'est choquant. Vous êtes assis à vous voyez, oui, peut-être bien, mais regardez très bien, je parle. Je sais que beaucoup de monde est ta, en ta connexion, et, et, et, et vous comprenez bien que quand, quand le Seigneur lui-même qui avait dit que ceci, c'est souillé, tu touches là, c'est fini pour toi, le même Dieu, il vient dire que ceci, je viens de le déclarer maintenant, c'était souillé, maintenant c'est pur, mange-le. C'est choquant. Tu dis, ah non, dans mon bon sens, je ne peux pas, parce que c'est comme ça que les Juifs ont raté effectivement... C'est que le Seigneur avait donné le Messie. C'était tellement dans les traditions. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, parce que Moïse a dit. Parce que, oui, mais Dieu n'est pas un Dieu qu'on met dans une bouteille, s'il vous plaît. Dieu est un Dieu qui est rempli tout l'espace. Et puis, il est l'auteur de sa parole. S'il dit ça, vous, pensez, vous savez, vous devez savoir que déjà, toutes ces choses qui doivent arriver, c'est parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas Dieu, en fait. Tout Dieu l'avait déjà écrit et annoncé. Dans les Saintes Écritures, bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez dans la Bible Et quand vous, vous me regardez, vous dites, mais frère, c'est possible. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Il ne fait rien sans sa parole. Dans les scènes il avaient dit, mais au de la grâce, qu'est-ce que je faisais Autant de la grâce, je te secourais. Donc, il y aura les temps de la grâce. Ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit grâce Aujourd'hui, salut donc, ce que nous comprenons, non je serai cette main, je cette main, mais ce que Mais comprend, effectivement, que ces choses-là, Dieu l'avait déjà vu de loin. Il avait annoncé d'avance. Mais en fait, les gens peuvent lire, mais ne voient pas. Donc, c'est en fait c'est caché. Mais c'est Dieu qui ouvre les yeux pour que nous puissions voir. Quand nous disons ah, mais ce n'est pas possible. Mais c'est possible. C'est parce que toi, tu as fermé Dieu selon la bouteille que tu as. Mais laisse-les dans sa largesse, dans sa façon tu serais surpris et étonné de voir que Dieu... En plus, il faut comprendre effectivement que nous sommes des hommes. Lui, il est Dieu. De notre façon de concevoir les choses, n'est pas la même chose que c'est Dieu, effectivement, dans sa façon de pouvoir faire les choses. Il est différent. Donc, nous devons revenir... Là. Donc, nous comprenons, donc, effectivement, nous est absolument nécessaire que nous puissions nous aligner davantage sur les choses. Qu'on puisse savoir qu'est-ce que nous avons entendu Qu'est-ce que nous gardons en nous Parce qu'il qu y a une nouvelle révélation qui sort aujourd'hui. Prends par exemple, je donne un exemple qui est les, islam, les tonnerres sont révélés. Hier, tu ne croyais pas, mais Dieu, ah, pff, les tonnerres sont révélés, effectivement. je, je me plonge vers les tonnerres révélés. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de la personne. Il n'y a pas de stabilité. La personne n'a rien, rien reçu de Dieu, effectivement. Ou tu as reçu, ou tu n'as pas reçu. Parce que quand tu as reçu quelque chose, et vous savez, si la chose que tu as reçue est parce que tu aimes Dieu et qu'elle est au-dedans de toi, effectivement, ça t'enracine, effectivement. Vous savez, quand la lumière est quelque part et que tu l'as vraiment reçue de tout ton cœur, effectivement, cette lumière, lorsque les ténèbres viennent, tu vois quand même que ça, c'est les ténèbres. Mais si tu n'as pas la lumière, si tout en toi est ténèbres, comment veux-tu voir les ténèbres Parce que tu es un ténèbre. C'est pour ça que tu, tout ce qui vient, tu avales, tu, tu viens, avales. Mais Dieu est venu pour t'éclairer. Parce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas être dans la ténèbre, toujours dans la lumière, monsieur. Parce que il est un fils de Dieu conduit, et éclairé. Donc, comme nous le disions, je dis que ça choquait, effectivement. Oui, si la tête qui est l'époux, qui est Christ, notre Seigneur, est la parole divine de Dieu, alors qu'est-ce que serait donc le corps de Christa, si ce n'est la parole de Dieu. Il n'y a pas deux paroles de Dieu, il n'y en a qu'une seule parole de Dieu, que Christ met. C'est pour ça qu'on parle effectivement du, quand on parle, on parle du corps de Christ, parce qu'il ne peut pas y avoir deux paroles, une seule parole. Donc, Christ est la parole de Dieu. Donc, nous, étant dans ce corps-là, nous retournons effectivement dans notre, c'est pour ça que L'épouse doit être, elle doit être manifestée. Il faut qu'on voit que la différence que sur cette terre, il y avait vraiment des fils et des filles de Dieu. Pas dans le sens, imaginés de mots, dans le sens exact. Et vrai, vrai on a pu voir qu'il y a eu des apôtres, des véritables serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu, mais des vrais hommes de Dieu. Eh bien, on le voit aussi. Hein? Et on doit voir cela. Parce que maintenant, tout est un peu comme mélangé ensemble. Mais bien que ça semble mélanger, il y a toujours une différence. Dieu continue à parler à son peuple. Vous savez pour quelle raison Oui, le temps avance aussi. Mais parce qu'il est écrit dans les scènes Écritures que lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Pas la lumière des autres, mais ta lumière à toi. Et si nous lisons effectivement, clairement, nous voyons qu qu il s'agit de ce peuple pour qui le Seigneur lui-même s'est. Réservé en fait. C'est pour, pour cela qu'il a tourné les regards vers les nations. Pas pour les nations, mais pour un peuple parmi les nations. Alors il tient à son peuple parce que c'est son peuple. C'est sa propriété, effectivement. Et c'est pour ça que dans ce peuple, il y a des choses déjà que nous trouvons que Dieu avait déjà. Puisqu'il dit Mais tous ceux qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné, Tu ne peux pas manquer le Saint-Esprit parce qu'il a été aussi envoyé pour toi. Donc tu as été prédestiné pour l'avoir parce que c'est pour toi, c'est celui-là qui fait de toi ce que tu es censé pouvoir être un fils de Dieu, donc un, un divin, comme sa divine puissance nous a donné n'est-ce pas vrai De Pierre au chapitre 1. Enfin que nous devenions participants donc à la nature divine, c'est-à-dire que tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons divins, divins, Dieu nous l'a déjà accordé, parce qu'il a dit que tout ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ah, ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné. Ce qu'il a prédestiné, il a aussi, il a, il a appelé, il a aussi justifié, justifié, justifié, justifié. Ce qui veut dire que le diable, il peut faire tout ce qu'il veut en te pointant du doigt, qu'il a fait, qu'il a fait, qu'il a, qu a fait. Mais quand Dieu te regarde, il ne voit rien. Quelle grâce, mon bénéme, frère et ma soeur. C'est pour ça que, quand nous voyons cela, tu n'auras même pas le goût de péché, parce que quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, et ce, qu a, ce, qui, ce, qui, ce que tu es devenu, tu ne peux que vivre, dire, Seigneur, rends-moi saint, sanctifie-moi encore davantage, voir pour moi encore davantage, parce que je te veux, parce que je... C'est le désir de Dieu, et est là-dedans. C'est pourquoi le péché ne peut jamais avoir de, sur un fils de Dieu. Nous dominons sur toutes choses. Et puis c'est ce qu'il a aussi, je te dis, il a aussi glorifié. Donc, alors et puis la Bible dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous C'est pour ça que nous devons plutôt... Uh, aimer le Seigneur de tout notre cœur et le supplier pour que il se révèle encore davantage en nous, pour que nous connaissions sa profonde volonté. Notre désir, ce n'est pas de faire ma volonté à moi, ce que je veux faire sa volonté. Je veux mourir pour que lui, et ma volonté à moi, qu'est-ce qu'elle a de meilleur Elle n'aboutira absolument à rien. Tout ce que nous désirons sont tout à fait, vous savez, c'est, ce sont des de, de choses qui sont limitées dans le temps. Mais si nous accusons et que nous comprenons ce que Dieu a, attend de nous, effectivement, évidemment, nous désirons les choses, effectivement, parce qu'il dit, mais nous, nous tous qui sommes morts avec Christ, nous devons nous affectionner, n'est-ce pas Vous l'affection. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit, hein. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Donc, je m'affectionne aux choses d'en haut et lui, il s'occupe de moi pour les choses d'en bas. Non, il connaît, il connaît que nous avons besoin du pain tous les jours. C'est pour ça qu'il nous donne notre pain quotidien. Quand nous prions, disons cela, non Nous notre pain quotidien. Et plus moi, je m'affectionne aux choses d'en haut, et eh bien lui, il me donne, c'est pour ça qu'il écrit, il me dit, mais il me dit, mais hum, fais de l'éternel tes délices. Donc, je m'affectionne aux choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire Il va te donner ce que ton cœur t'essire. Parce qu'il prend, il aime bien, il sait que tu aimes, mais tes désirs, ne doit pas être désir. égoïste, effectivement, penser à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Non, quand on est à Christ, on ne pense plus à moi, à moi, à moi, à moi, on pense à lui, à lui, à lui. Si je pense à lui, à lui, alors je pense aussi à l'autre. C'est comme cela qu'un fils de Dieu est conduit, effectivement, de cette manière. là Donc nous, nous soupirons, comme il a dit, effectivement, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Ce n'est pas historique, mais c'est une réalité, effectivement, qui doit avoir, effectivement, une place dans les enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce que vous avez entendu Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Mais il faut les entendre, mon frère. Si vous êtes à l'église, effectivement, vous êtes toujours distrait. Et on parle, effectivement, toujours rapidement pour aller faire vos projets. Vos projets resteront. En fait, l'ennemi viendra et vous secouera, Il vous travaillera. Et comme les mots d'aujourd'hui, il est un émoi, les gens ne savent plus tellement très bien où ils vont. nous l'avons entendu dimanche. Ça ne sert à rien de pouvoir être troublé. D'ailleurs, je viens l'entendre, que mon frère m'envoyer un, un, un message qui vient en fait d'Israël. Bon, ça, j'ai vérifié parce que je l'ai lu, effectivement. Eh bien, les Juifs, les Israéliens ont trouvé un vaccin. Un vaccin contre le, le virus pour les, les gens. Mais les enfants d'Abraham ont trouvé. Mm -hmm. Il sera disponible dans 30, 90 jours, je pense. Quelque chose. Eh oui, eh, oui, oui, là-bas, ils l'ont annoncé. Effectivement, je pense que ça, ça a calmé la température du monde. Mais nous l'avons entendu nous dimanche, mais on a lu la nouvelle aujourd'hui. Nous voyons que nous ne devons pas nous inquiéter de ces choses là Ce qui est important pour nous, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit pour notre temps. Vous êtes des fils de Dieu et sur la terre, vous êtes des dieux en fait. Et pour clôturer, en fait, pour encore élire, pour que vous puissiez comprendre ce que notre Dieu nous fait comprendre, nous la à Matthieu et puis nous prions ensemble. Matthieu, chapitre 24, que nous avons lu hier, que vous puissiez réaliser ce qu'il en est, en fait, que toujours vous soyez en paix avec notre Dieu et que vous lui fassiez confiance. Alors, je pense que c'est Matthieu. Matthieu 24, oui, pardon, c'est ça. Matthieu 24, puis nous allons prier ensemble. Matthieu euh, 24, voilà. Voilà. Et il nous dit ici nous, au verset, comme euh, nous avons lu, excusez-vous par, par une comparaison très diffiquée, ça c'était effectivement. Et puis le verset 36 il dit, Matthieu 24, 36 il dit, mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Maintenant écoutez bien comment il est tellement Divin et sage, mais vraiment, je l'aime parce qu'il nous a dit une choses, Il dit, mais ici, il y a plus que Salomon. Amen. Ah non. Frères et sœurs, nous, nous devons aimer ces sauveurs. Mais vraiment, il est, c'est une grâce, hein, de pouvoir réellement l'avoir aussi tous les jours. Et quand nous nous retrouvons aussi, je le remercie vraiment. C'est un privilège ce que nous avons. Et écoutez bien, il dit, c'est qui, c'est pour que vous et moi, vous compreniez les éléments que Dieu nous a donnés, effectivement, pour que quand nous regardons cela, on Seigneur Jésus, ça, ça ne peut pas manquer. Qu'est-ce qu'il nous dit Il dit Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous avez entendu cela Et puis il continue en disant Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes étaient en panique. Qu'est-ce qu'ils faisaient Les hommes, voilà, mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra, où c'est Voilà il était occupé à leurs affaires, ils n'avaient pas peur. Non, c'était pas. Ah, au ciel, il devient Non, monsieur, il va pleuvoir. Non, messieurs. C'était tellement tranquille. Quand les hommes diront paix et sûreté. Maintenant, nous continuons encore. Regardez très bien. Il nous dit ceci. Verset 99, il dit, mais il dit, mais, là, c'est tellement très frappant. Écoutez bien, il dit, verset, il dit, jusqu'au jour où nous. verset 39, il dit, mais, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le délige vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme. C'est pour ça que vous devez simplement vous être tranquille, mais surtout vous focaliser sur ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit effectivement, et ce que le Saint-Esprit continue à pouvoir nous parler. C'est le temps où nous devons vraiment, prêter, nous devons prêter attention. Et surtout quand nous avons l'occasion, nous prions que Dieu nous donne cette occasion, que nous revenions encore, comme au jour d'autrefois, comme notre précieux frère l'avait chanté ce jour-là. J'avais des larmes et mon cœur était tellement serré ce jour-là. Je n'oublierai pas, j'étais là, puis bon, je me retenais, parce que comme je disait, n'est qu'un rien. Ces qu'il avait chanté ce jour-là, vous, vous n'avez rien compris, mais moi, ça me parlait. Et je prie que Dieu nous aide, qu'on puisse retrouver encore, quand on pouvait voir la chorale chanter, nos jeunes sœurs étaient là, se réjouissant les seigneurs, et puis nos frères et sœurs ensemble, effectivement, nous, nous vivrons ça. Et nous, nous mais nous devons comprendre que maintenant, nous devons plutôt prêter attention, être encore beaucoup plus sérieux, pas dans ce que les gens disent, mais dans, dans les choses qui concernent Dieu. Nous devons nous, nous retrouver maintenant dans ces choses-là, prendre conscience que ce que notre Dieu dit est vrai. L'ennemi peut secouer, mais la parole de Dieu ne pourra jamais changer. Il ne s'est douté de rien jusqu'à ce que les déluges vint. Alors n'oubliez pas cela. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Nous allons prier, nous allons nous lever pour euh, remercier notre Dieu. Et euh, je demanderai aussi à mon grand tout à l'heure euh, s'il peut prier aussi pendant que nous serons dans la prière pour notre précieux frère Bernard. Et, euh, que Dieu le bénisse, il tient aussi des réunions comme nous qui le soutiennent effectivement. Mais il passe aussi par un moment assez difficile. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, le soutienne et toute sa famille entière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom pour ce que toi, tu es pour nous, bénévoles et Et la grâce que nous avons de pouvoir t'avoir, de réaliser que jusqu'aujourd'hui encore, mon Père, que pourrais-je te donner, mon Roi, malgré mes manquements, malgré nos faiblesses Père au oh Dieu Tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui qui nous montre la voie juste à pouvoir suivre, Père, et, mais c'est le temps où tu travailles nos cœurs, tu nous ramènes encore davantage à, à vivre ta parole, à la sanctification de l'amour, Père. Ce peuple est un peuple qui t'appartient, mon roi. Oh, tu as dit, Père Tibisson, que nul ne puisse le toucher, Bénéme, Père Tibisson, parce que celui qui le touche, te touche aussi, Père. Je prie pour que tu le protèges, mon Bénéme, Père Tibisson, mon oh Dieu. Nous prions aussi, Père Saint, oh Dieu, pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie, Père Tibisson, oh Dieu, ce virus, partout, même, Père, les médecins qui travaillent dans nos différents endroits, nous prions pour eux, Seigneur, pour qu'ils soient tous protégés. Nous aussi pour les policiers qui travaillent depuis aussi pour bénéficier les hommes politiques, ben, que c'est euh, des mesures, Père dieu pour que le pays soit aussi bien, mon bénéficiaire. Part, Partout, pas pas pu encore aider les êtres humains, Père, sans, parce que tu es un Dieu de compassion et d'amour. Tu es capable de voir stopper cette vie, bénéficiant, Dieu, fait que euh, le pain puisse arriver à voir réaliser les que tu es vraiment les dieux. Père sans, nous implorons ta grâce, mon roi. Nous te supplions encore aujourd'hui, bénémoine Père Dieu. Tu es réellement le roi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta lumière, mon bénémoine Père Garde ton Père, mon bénémoine Père qu'il soit protégé. Oh Dieu, tu as dit tu gardes notre départ et aussi notre arrivée, bénémoine Patibissant. sous arrivés en cet endroit, Père Bisson Dieu, nous te remercions pour ceux qui sont aussi en connexion, mon bénémoine Père dans leur maison, dans chaque lieu, dans chaque endroit, Père Tibissant. Qu'ils ne puissent pas perdre la foi, mon bénémoine, mais qu'ils aient toujours la foi dans ta parole à toi, parce que ce que tu as dit est toujours vrai, mon béni, Patricien. Ton peuple gardé, ton peuple protégé, ton peuple soutenu, mon béni, Patibissant, Dieu. Pas de l'avoir entendu, celui qui veut sur son ministre. son ministre, le sommeil mon Patricien. Dieu, Toi l'Éternel qui somme, qui au -t -t pas, mon bâtiment, somme, sommeil parle, mon Père dieu Sois béni encore pour ta protection, mon mon que ton nom soit béni. Merci pour ta parole, merci pour le chant. Merci encore pour les psaumes. Merci encore pour tout, Père. Nous pensons à tous nos précieux frères, notre précieux frère, frère Rosario, Père de nos tous ceux qui sont à toi, Père. Mon frère, Père Père Dieu, mon frère, mon frère Jonathan, Que ton nom soit béni, Père, ce que tu fais, Père. oh Dieu. Tu es Dieu, mon frère Joseph. Seigneur, je pense à tous mes précieux frères, soeurs aussi, bien pour ça, ils sont. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais, Seigneur. Garde tes serviteurs là où ils sont. Oh Dieu, tu vois ces les de leur cœur, maintenant c'est voir les temps, on va se retrouver ensemble pour te prier, Père. Je pense à mon béni, mes soeurs, Chacun de bénit, au Dieu, à ma soeur Rebecca. S'il chacun des enfants, Père Dieu, ton père dieu. De dieu. -en nous sommes béni, Père Tissant. Souviens-toi de nous, Père dieu Garde-nous encore, Père Saint. Garde ton Père. Bénis mon frère Julia, Père Tubissant. Nous te remercions pour ce que toi tu es, ce que tu fais encore, Père Tébissant. Sois béni et sois glorifié, Père. Oh Dieu, nous pensons à tous nos frères. C'est vrai, il nous manque beaucoup, Père. Te soupillons, de voir nous permettre, Père Tubissant. Oh Dieu, souviens-toi, Père Tibissant, de mon frère qui me conduit. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Sois béni et sois glorifié, Père car nous t'avons ainsi prié, Père, pour mes frères et sœurs qui travaillent dans ta maison, à ta paix de mission, qui préparent, qui sont là pour le Seigneur, chacun de pays, Ils sont tellement précieux. Je ne rends compte que nous avons tellement la grâce d'avoir des frères et sœurs comme ceux-là, Père. Sois béni, et glorifié, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous fortifie. Nous, nous sommes heureux d'avoir été aussi ce soir rassemblés en son nom. Que Dieu te bénisse. Ne crains, point, croise le monde. Ne crains, point, croissent le monde. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. À ton sauveur, il est toujours vainqueur, toutes choses sont possibles à celui qui croit.